Alors si j'ai choisi d'écrire une histoire des libraires et de la librairie et pas simplement de la librairie, c'est précisément parce que le métier de libraire remonte à la haute antiquité. On a des témoignages qui remontent à peu près à 5000 ans avant aujourd'hui, donc 3000 ans avant l'ère chrétienne. On a la preuve de l'existence de libraires, c'est-à-dire d'intermédiaire entre celui qui a écrit le livre et celui qui l'achète ou qui le conserve on a des témoignages aussi bien en asie en chine notamment que en mésopotamie à sumer à ninive et puis ensuite évidemment en grèce et à rome peut-être s'arrêter un instant sur la grèce platon aristote entraient dans des librairies dans des librairies où ils pouvaient acheter des livres qui ne ressemblent pas aux nôtres il s'agissait évidemment de rouleaux mais il s'agissait bien de livres Et ils entraient aussi dans les librairies pour discuter pour discuter avec d'autres clients, avec d'autres écrivains, discuter de leurs œuvres. On est bien là en présence d'un métier qui, au fond, est peut-être un des plus anciens, puisque 5000 années, hein, c'est une patine exceptionnelle. Euh, faire l'histoire de la librairie, c'est faire l'histoire du livre, c'est-à-dire d'un objet qui a considérablement changé de forme, de visage. On connaît à la fois le rouleau, on connaît le codex, les cahiers actuels, et puis de plus en plus la lecture sur tablette. Mais il y a eu bien d'autres formes. Il y a eu les tablettes d'argile en Mésopotamie, il y a eu ce qu'on appelle les halls en Inde ou dans l'Asie du Sud-Est, il y a eu les livres accordéons en Chine, il y a encore aujourd'hui par exemple au Brésil la littératura des cordels, qui passe par des petits foliétos. C'est-à-dire des petits imprimés, imprimés carrément sur la machine et l'ordinateur, de 16 ou 20 pages. Donc, au fond, le livre n'est pas tributaire d'un support. Et du coup, les libraires ne sont pas non plus tributaires du support qu'il a emporté depuis 2000 ans, à savoir le Codex. J'ai choisi d'illustrer mes propos en entrant dans un certain nombre de librairies, dans un certain nombre de villes. À Paris, bien sûr, à Lyon, à Bordeaux à Bordeaux où je promène le lecteur dans les librairies qui apparaissent, bien disons, à l'époque de Montaigne, par exemple, qui se développent évidemment dans le quartier central de la vieille ville, puis autour du Parlement, autour du théâtre, et qui vont s'étendre progressivement. Alors la librairie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle remonte à la deuxième moitié du 19e siècle. Je veux dire par là une boutique située en rez-de-chaussée avec une vitrine et avec des piles de livres ça c'est vraiment après 1850 que ce modèle se développe auparavant la librairie était souvent à l'étage ça nous étonne et donc le libraire devait porter les livres dans dans un ballot hein, sur ses épaules euh, un vieux syndicaliste de la librairie me disait qu'après après 1945 c'était encore comme ça mais disons que ce modèle de librairie n'a pas toujours existé la librairie, elle correspond aussi à ce qu'était l'imprimerie entre le 15e et le XVIIIe siècle. Elle correspond également aux premières formes d'édition. Et puis dans d'autres pays, dans d'autres continents, la librairie, elle correspond à la à, au métier de colporteur. C'est-à-dire que le libraire se déplace sur les routes. On peut même y joindre la traduction, car beaucoup de libraires ont d'abord été des copistes et ont été également des traducteurs, des passeurs de culture, ce qu'ils demeurent aujourd'hui. Alors j'ai noté d'abord comme première mutation le fait que la librairie aujourd'hui, c'est un commerce tenu par des femmes. Majoritairement, il y a encore des hommes, mais les hommes étaient ultra majoritaires jusqu'à la Première Guerre mondiale. De plus en plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis les années 2000, ce sont les femmes qui l'emportent. Deuxième mutation, alors les femmes, c'est intéressant parce qu'elles sont obligées, au fond, d'innover. De prouver qu'elles font au moins aussi bien si ce n'est mieux que les hommes et elles l'ont prouvé dans bien des domaines notamment dans la librairie de jeunesse dans toute une série d'autres compartiments de la librairie la deuxième mutation c'est évidemment l'apparition des liseuses l'apparition des fichiers numériques la librairie s'adapte au fond pour lutter avec amazon la librairie invente également des sites sur lesquels et eh bien les clients peuvent choisir d'acheter un livre et ensuite de venir le retirer à la librairie ou de le recevoir directement de leur libraire demain on verra peut-être des clients venir télécharger donc en quelque sorte acheter un livre qui apparaîtra sous une forme non matérielle mais sous la forme d'un fichier dans une plaie usb et puis et puis il faut aussi anticiper et se dire qu'après tout, le fichier numérique cédera peut-être la place à un autre moment, dans 50 ans ou dans un siècle, à une autre forme. Au fond, l'important n'est pas là, l'important c'est que le livre demeure et qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui aient envie de le transmettre.